Good morning, ALI YIDEN! Nous étudions aujourd'hui un masachet ta'anit par Yigdalet, Mishnah Chet, la dernière Mishnah du, de la masachet avec un petit ziom aujourd'hui, «Amar Rav Nishimbon ben Gamliel, «Lo hayu yamim tovim le Yisrael ke-chamishasar be-ah vuchayom ha-kipurim, che benot Yerushalayim yotzot bichlei lavan sheulin. ulin sholo et mi shen lo... » On s'arrête là déjà, on introduit après, on ira la suite... Rabban Shimon Gamliel nous enseigne que Loayu Yamim Tovim Nesarim, il n'y avait pas de Yom Tov, de jour, de joie, de simcha, beau au peuple d'Israël, que comme le 15 Av ou Beyom Akipurim, et comme le jour de Yom Kippour, que chebahen que durant ces jours-là, B'not Yerushalayim, les filles de Yerushalayim, yotsot Bechle Avan Sholim, elles avaient un usage de sortir dehors avec des habits blancs empruntés, il fallait nécessairement emprunter des habits d'autres de, de, filles, d'autres jeunes filles, pourquoi il fallait en instaurer cet usage d'abord d'emprunter des autres ?« Chez le vayesh et mi chez Afin de ne pas faire honte à celui qui n'a pas en ». Fait, euh, en fait, en fait, en fait, on parle que ça manque un petit peu de précision, ça va être précisé dans le de Mishlam, en fait. Elle sortait donc, et elle faisait des rondes dans Hiroshalayim, et elles invitaient les barcourim pas mariés à les regarder en leur disant, ben bah vas-y, choisis une, et c'est le moment de se marier. Pourquoi, d'abord, à cette date de Toubéav C'est un minage un peu original, un peu difficile d'ailleurs à admettre, ça n'a pas l'air très propre, disons, on va dire comme ça, mais on va expliquer après. Euh, d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'il y avait à Toubéav Toubéav, il y a eu un jour, il y a eu plusieurs, cinq choses qui se sont passées. Tout d'abord, Kalum était mitbar, il n'y a pas récemment pas dans le pantalon oral. Premièrement, à l'époque du... Quand HML avait fait un décret que durant les 40 ans, tous les bénéis Israël, toute cette génération, allaient tous mourir. Comment ils mouraient Alors, tous les soirs, tous les ans, à la date du Tisha Béhav, ils partaient se coucher dans des, dans des fosses, dans des kvarim, et ils allaient, tout Israël, tous les hommes de cette génération allaient se coucher. Et le lendemain matin, Moshar nous passait, et il disait Allez, levez-vous ceux qui sont encore vivants. Et il y en avait qui se levaient il y avait quelques 15 000 ou 16 000, je ne sais pas qui restait encore couché, faites le calcul, 600 000, divisé par 40, et voilà, ça peut presque près ce qu'il y avait. Euh, en plus des d'évinguer faute, ou quelquefois, il y a eu plusieurs foudures, du ça, qui sont tombés. Et la dernière année, ils sont partis se coucher, ils sont levés le matin, et ils sont tous levés ils ont dit bon, et c'est qu'il doit y avoir un problème. On a peut-être trompé de calcul, on va redormir cette nuit, on va redormir l'année suivante, jusqu'à ce qu'il est arrivé le 15 av, ils ont vu la pleine lune, ils ont dit ben là. Kacham, il a été morel à cette dernière, euh, cette dernière, ce dernier groupe, et donc du coup ça a été un jour de Yom Tov, Chekaloum était bar, que les de les que ceux qui devaient mourir durant le désert, dans le désert, dans les 40 ans, eh bien ils ont arrêté de mourir. Et en plus de ça, au <mérite> bout il y avait Yerovam Ben Nevat, quand il a, fait le, il a scindé le Malchou d'Israël en deux, après il a eu peur que le Israël, qui était sous sa tutelle, allait monter à Yerushalayim, voir, euh, voir Rechavam le fils de Shlomo, et du coup revenir avec lui, donc qu'est-ce qu'il a fait il a, il a imposé que, que, que les ne plus monté à Jérusalem. Il avait mis des, des gardiens. Et pendant longtemps, du coup, le Mishraïn ne pouvait plus monter à Jérusalem. Et a, donc il y a eu Oshea Benella, ça paraît précisément lui ici, Mais il a annulé les, les, ces gardiens-là pour que le puisse, continuer, pour, puisse reprendre l'usage de monter au Betamidash. Donc c'est le deuxième. En plus, bonit nous a rougé avec Vora. L'histoire avec le massacre de Béta qu'on a évoqué dans deux missions précédentes. Eh bien... Les cadavres étaient restés comme ça durant, je ne sais pas combien de temps, mais durant longtemps, sans pourrir, intact. Et du coup, ce jour-là, à Tubehav, ils ont réussi à avoir la grâce du gouverneur qui leur a permis d'aller les prendre et d'aller les enterrer. Et aussi, vous vous rappelez, on avait vu que c'est un jour, où on a porté les Zmanatsekoanim, ouais, on a porté les Koanim durant ce jour-là à Tubehav. Et depuis ce jour-là, on a arrêté complètement. De couper les bois pour le Vétamine et du coup, maintenant, on a invité tout le monde à dire sais, on a fini le travail, maintenant pour le Vétamine Dash, repartez au Vétamine Dash, partez étudier la Torah. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrêtait à cette date de Toubéav Parce que Toubéav, c'est le milieu de l'été, où maintenant, dès lors, c'est la fin du mois d'août en général, ça passe plus ou moins, où il s'avère qu'il le... y a commencé à avoir plus d'humidité dans l'air, et ça peut faire des vers dans le dans les bois. Et un bois, pour qu'il monte sur le Misbach, il doit être complètement propre. Ensuite, donc, ça c'était les bons événements qu'ils ont produits à Toubéhav. Du coup, on a eu ce minag qui a été instauré à Hiroshalaïm. Ah, il y avait, il manquait un qui n'a pas été précisé au beau trou c'est marrant, il n'a pas dit le partenariat, je suis étonné. Il y avait une histoire aussi avec les... Toute une histoire dans les dans le Sefer où les Benéminim, ils avaient été massacrés par tout le reste du peuple d'Israël, parce qu'ils avaient fait une grave avéra il restait jusqu'à 400 personnes, ils avaient le droit de se marier avec eux, donc du coup, la, la tribu de Binyamin, elle était en train de... 600 personnes Et la tribu de Binyamin, elle était en train de diminuer complètement. Du coup, on a instauré qu'on pouvait recommencer à se marier avec eux. C'est de là qu'est revenu en fait, l'usage de ça. C'est qu'en fait, on n'a pas dit qu'on allait se marier avec les enfants de Binyamin, on a juste dit que si Binyamin allait kidnapper une femme, et, une femme, une jeune fille, et allait se marier avec elle, on lui faisait plus rien. Donc du coup, parce qu'on avait juré qu'on allait plus se marier avec eux, c'est toute une histoire, ça a porter longuement. Et donc du coup, on a, de là est venu cet usage, en fait, où les filles sortaient et invitaient les bachorim à... Vas-y, c'est le moment maintenant, c'est un jour, porte ouverte pour maintenant... C'est le jour des grands shiduchim, en fait, à Toubéav, d'accord Ça, c'était à 15 avant. Maintenant, Ayom Kippur, c'est le jour du don de la Torah, et on va aussi, au jour du don de la Torah, tel que c'est écrit dans la Mishnah, c'est aussi encore un jour où les filles allaient séduire les bachorim, enfin, fait, aller allaient, allaient, allaient inviter les à, plutôt à... À faire un chidou, à se à rencontrer pour, euh, en, vue de se, en vue de se marier. On a tendance à voir ça de manière mal, juste que se marier, il n'y a rien de plus beau que si c'est fait dans la doucha. Et justement, on va voir les filles, comment les inviter, les baroumim, à regarder. Et donc, il fallait, donc on revient maintenant sur le, la Mishnah, on a dit qu'il fallait emprunter des vêtements blancs et que emprunter, comme ça, celle qui n'a pas d'argent pour acheter des habits, elle ne dit rien, elle dit non, j'ai plus, j'ai déjà prêté, un, et elle va en emprunter chez une autre qui a. D'accord Ensuite, afin de ne pas faire honte à celle qui n'a pas. Tous les ustensiles, tous les, plutôt, tous les vêtements, doivent, il fallait aller les tremper au migvée, étant donné que c'est de longues lois avec les Tumavetara entre ceux qui étaient, qui préservaient bien les lois de pureté et ceux qui ne préservaient pas bien les lois de pureté, entre la Maharetz. Donc, du coup, il fallait aller euh, d'abord, vous allez tremper les vêtements au après vous les portez. Vous venez de Yerushalem Yotsot, et les filles de Yerushalem sortaient, et elles faisaient des rondes dans les, dans les euh, vergers des, des, des, des vignes, des vignes. Dans vignobles. Ou qu mais qu'est-ce qu'elle disait Bahour, jeune homme, sana enecha, lève donc les yeux, Mata taborer lecha, choisis donc une d'entre nous Alors il y en a qui disaient, regarde-nous. Il y en a qui disaient, Ne regarde pas celle qui est jolie, regarde plutôt celle qui a une belle famille. En fait, c'était les plus jolies qui disaient, regarde-nous. Et les celle qui étaient un peu moins jolie, qui avait une famille beaucoup plus. Mais qui disait, au contraire, chez... Regarde donc, ne regarde pas la beauté, regarde plutôt la vie la famille, parce que tu vas devoir fonder une maison, et il vaut mieux des gens avec une famille propre, et des bonnes valeurs, pour avoir des beaux enfants qui vont réussir et bien grandir, comme nous dit le verset, comme dit le verset, Le mensonge est la grâce, et le, la beauté, elle est vaine, une femme qui a la crainte d'Hachem, c'est elle qu'il faudra louer et glorifier. Et un autre passage qui nous dit encore, elle est elle disait, « dea il manque, il manque un détail en fait, il y, avait trois, il y avait trois femmes, trois sortes de femmes, attendez, je vais y arriver deux secondes. Ah, non, ah, j'essaye, je me suis retrouvé. Et il y en a une autre qui disait, non, « Shekhar HaKhen Vayofi ne regarde pas ni la beauté, ni la famille, mais regarde plutôt la Hirat Ça c'était, alors, celle qui invitait plutôt la me On à prendre quelque chose d'encore plus de qualité. Ni celle qui avait la bonne famille, mais plutôt celle qui avait la Hirat c'était trois, d'accord, c'était le point niveau. Et ensuite, le que nous dit, « Oh nous l'a mis Comme dit la fin du verset, « donnez-lui. Le fruit de ses actions, et par là, ils la il a, il a il glorifieront bah, chez rime dans, dans les portes, de, pour ses actions qu'elle a fait, en fait. En deux mots, quoi La et les bonnes actions d'une femme, c'est plus important que la bonne famille, et la bonne famille, c'est plus important que la beauté. alors là, il y a une, un peu ce truc très compliqué à, à comprendre qu'est-ce qu'il fait là, et qu'est-ce que ça veut dire exactement, si je, je vous explique vite. D'abord, on traduit Vechain comme ainsi, aussi, nous dit le verset, en deux mots, au sens simple, ça va nous apprendre que le jour de Yom Kippur, parce que jusqu'à maintenant, on a expliqué pour tout monde, mais pourquoi pour Yom Kippur Yom Kippur, c'est le jour. C'est quoi Yom Kippur C'est le jour du grand pardon. C'est quoi le grand pardon C'est le jour Hashem il a redonné, il a enlevé le brite avec le Israël. C'est un jour d'alliance entre Kadosh-Burkhu et Hamisraël. a mené leur descendu avec l'établé de la loi. C'est là où il nous a ordonné le Mishkan, et quelques jours après, on a commencé le Mishkan. Donc, du coup, Verhen Omer ainsi dit le verset Sortez donc, et voyez les jeunes filles de Tzion, de Yor Shalim, Ben dans le roi Shlomo, euh, Ba'atara, atarah sheter lo imo beyom chatunato ou beyom simchat c'est long. Euh, lisez dans le Shiran et bien sûr, j'ai moi-même écrit, euh, qu'il y avait là-bas qu'on euh, explique ce passage qu'en fait que les Amisraël amis invite les B'notzion, qui sont les, toutes les autres nations à aller regarder comment Hashem il, il a donné la gloire aux Amisraël amis durant ce jour-là de Yom Kippour, Ba'atara, avec la couronne qui nous a couronné. Que le jour de son mariage et le jour de sa grande joie. Le jour de son mariage, c'est le jour de Matan Torah, on a renoué l'alliance avec Hachem. Le jour de la grande joie, c'est quoi C'était le jour du Betamigdash, que ces deux événements se sont produits à Yom Kippur, parce que il a fini de, le... A fini de construire le Betamigdash, le 7 Tishrei. Il ne fallait pas repousser la. Il ne fallait pas pousser la mishka Chanukatamishka, Betamigdash. Ils ont fait la Chanukat tout de suite. Donc, du coup, durant cette année-là, ils n'ont pas fait Yom Kippur. Ils ont mangé, ils ont, ils ont fait la, la, la, la joie. De, ils, ont, ils se sont réjouis devant Hashem Ils ont mangé des corbanotes et tout ça. Et c'était le même jour que c'est le jour où on est arrivé à Yom Kippur. C'était un jour de Torah qui a été à la fois le jour du Minan Betamigdash, Shibane, Bimdrabé, Amen, qui soit reconstruit prochainement. Très succinctement, maintenant, un petit mot pour l'explication le, du Sifère Israël. Qui explique la fin de la Mishnah tout autrement. Comme on a dit, dans la Mishnah, c'est écrit qu'il qu y avait ces filles qui partaient faire ces rondes à Toubéab et à Yom Kippour. Et on a un problème avec la Mishnah qu'on ne comprend pas. Maintenant, à part ça, il y a une question supplémentaire. C'est quand même qui Franchement, on est tous à souk. On est tous occupés en train de faire Tchouba et Tchilot. C'est un peu étonnant de dire qu'ils partaient, même combien c'est Kadosh de soirée, mais c'est pas le moment. C'est-à-dire, il y a dans son temps. Donc pourquoi il faisait ça et on En fait, il explique que non. Il explique que toute la fin de la Mishnah vient nous dire qu'en réalité, a Yom Kippur, c'est Amisraël qui dit ça à son Baruch. C'est qui le Baruch dans Shirachirim Hashem, c'est lui notre Baruch. C'est Amisraël qui dit à Kodosh il dit à Kodosh ne regarde pas. Euh, on a la beauté, mais ne regarde pas la beauté. On a la famille, on a nos ancêtres, le Amisraël, les Avot Akdoshim. Mais ne regarde pas, même pas à la Avot Akdoshim. Regarde-nous, qu'on est là ce jour-là, en train de faire Tchouva devant toi. Il est en train de dire, et eh, eh, eh, regarde notre irat irat HaShem, on, on, on, a, on craint devant toi et on veut nous te retrouver. Et de ce fait, euh, de ce fait on lui demande qu'il nous reconstruise le baptême de qu'il nous reprenne en Kala durant ce jour-là. En fait, comme ça, il nous reprenne le d'Israël. Bon, c'est un beau de rouge très joli. Je ne sais pas si ça rentre bien dans le piège de, de, de la Mishnah, parce que Mal parle concrètement, qui est réellement c'est dense. Pour le moment, pour notre propos, on a Baruch Hashem fini Masekhet Ta'anit. Un petit mot d'abord pour débuter ma Masechet Meghilah. Megechet Nikret Bekhadassar. La Meghilah, on pourra la lire à partir du 11 Adar, 12 Adar. On verra exactement de quoi on parle exactement. Pour, pour le moment, on fait notre petit siyum, en vous souhaitant, Hashem, un grand Mazantov, Adrananach Masechet Taanit Vedda Tachanan. Et qu'on ait le mérite ensemble de continuer à avancer bientôt, bientôt, la fin du Seder Moued, la moitié du Shaz, des Mishnayot extraordinaires. On restera quand même, bien sûr, après le Neshim après, il faudra attaquer Ezra et Cochim. ça viendra. Je suis juste dans son temps, dans la chaîne. Pour le moment, Mazaltov Mazaltov Mazal Tov. Bravo, chatana, donna. Elohen, omanacha. Ola, un beau c'est là.